Imagine, t'as envie de jouer un healer sur Shadowlands, mais tu sais absolument pas lequel prendre parce que tu ne sais pas exactement quelles sont les différences entre les healers ou simplement t'as envie d'accroître ta connaissance sur le jeu et te dire il faut, il faut que je puisse connaître les healers, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs spécificités histoire de savoir quand je joue avec un healer, qu'est-ce qu'il est capable de faire et pourquoi Rassure-toi, t'es au bon endroit Dans cette vidéo, on va voir un truc J'ai fait un petit document, là, hop qui est un petit document qui a déjà été fait pour la vidéo des tanks, donc si tu envie de voir pour les tanks, je t'invite à aller dessus. En gros, c'est un document que j'ai fait avec Chataigne qui permet de voir, de séparer les différentes spécialités des healers suivant les contenus. Et en gros, ça va te donner une très bonne idée à la fin de cette vidéo, déjà de savoir si ton healer est méta ou pas suivant le type de contenu, si voilà, c'est un truc qui t'intéresse sachant que c'est pas forcément ce qui est le plus important, hein, mais voilà, tu le sauras, et tu sauras quelles sont ses forces et ses faiblesses, suivant la classe, et suivant les types de contenu et suivant qu'est-ce que t'as besoin de faire, est-ce que c'est du heal mono monocible, du heal de raid, et compagnie, on va tout voir dans cette vidéo, tu vas voir, ça va être assez smooth, donc c'est parti Déjà, dans un premier temps, voilà, enfin, un petit rappel, c'est lhistoire de dire, euh, attention, attention, autant regarder le DPS, c'est une chose, regarder l'HPS, c'est encore pire y a pas... Quasiment pas pire donné que de regarder l'HPS. Je sais que c'est un truc qui est souvent demandé. On, a, on joue avec plein de métriques et compagnie et euh, du coup, t'as ton HPS. Faire de l'HPS pour faire de l'HPS ou soigner pour être le premier à soigner, c'est une connerie. Ok Donc, c'est pas ce qui est le plus important et au final, c'est pas forcément le heal qui fournit le plus d'HPS qui est le plus intéressant. <rire> Paladin <rire> euh, Parce qu'il est très fort, même si c'est pas forcément premier. Donc, on va voir un petit peu classe par classe quelles sont leurs spécialités et comment ça fonctionne. C'est parti. Dans un premier temps, le prêtre sacré. Alors, ça, moi, comme j'aime l'appeler, c'est le mage blanc. Si tu veux un mage blanc sur WoW, c'est le prêtre le sacré. Le mage blanc, il est trop fort. Il a des soins de zone de partout. Donc, t'as plein de soins de zone sur les CD courts, t'as des machins. T'as quand même besoin que les gens soient assez proches pour que tes soins puissent partir en zone, machin. Mais grosso modo, si tu veux un healer de raid où tu, as... tu appuies sur tes sorts et ça remonte la vie des gens, c'est le prêtre sacré. Il n'y a pas de mieux pour ça. Juste, t'as un toolkit, t'as des sorts pour soigner les gens, et ils soignent, et ils soignent vraiment bien. Niveau, donc ça, heal Red, il est, il est très très fort, en plus il est très accessible, un petit 5 sur 5 euh, de notes là-dessus. En termes de heal de tank il a quand même des soins puissants de mono-cible, donc c'est ok, il est capable de soigner un tank. Mais grosso modo, ça va pas être euh, son but principal, soigner un tank ou une cible particulière. Il n'est pas mauvais pour ça, il a quand même un gros CD qui est euh, l'esprit gardien, qui a un shit qui met sur la personne, qui peut mettre directement sur le tank. Donc ça, c'est vraiment fort et ça peut faire la différence. Mais en dehors de ça, le fait qu'il soit une fort et qu'il a ce shit death, c'est pas un healer à la base ça fait pour heal le tank. Mais vu qu'il est assez polyvalent, il est quand même capable d'aider à ce niveau-là. Au niveau des cooldowns majeurs, donc les gros trucs qui font, qui font la différence dans un prêtre, bah du coup il y a cet esprit gardien qui rend. Il y a un shit death sur la cible, donc si la cible meurt, elle ne meurt pas. Incroyable. Il y a également l'hymne divin qui va soigner tout le monde et qui va faire en sorte que les soins sont augmentés. Excellent CD également de raid, très très puissant. tu as un CD de Regal Mana pour le raid. Et t'as le mot sacré, qui est ultra badass, mais qui a 12 minutes de cooldown. Donc, grosso modo, t'as des gros CD, deux raids, et t'as l'esprit gardien sur du mono-cible. En termes de support, donc euh, là pour aider ton groupe, euh, l'utilitaire et compagnie, t'as le saut de foi où tu peux grappes tes alliés, c'est génial, bon, ouais, tu, tu, tu peux troller tes potes, ça c'est important. Ça c'est la première utilisation de ce sort, le reste, bon, bah, ça peut servir, voilà, ça peut servir, mais surtout pour, voilà, pour ça à la base t'as un fier de zone, t'as également un dispel de masse, c'est extrêmement puissant, parce que ça dispel des alliés et des ennemis, euh, d'ailleurs c'est un dispel de 5 plutôt que de masse, il me semble que c'est 5 cibles dessus. Ensuite, il peut donner de la mobilité à d'autres avec les talents qu'il peut avoir. Donc ça peut toujours aider. Il peut faire une petite lévitation. Oh, euh, voilà, si tu as envie de léviter et d'aller directement sur une base en RBG, je ne sais pas. Et tu as également l'infusion de puissance que tu n'as généralement pas besoin de mettre sur toi-même et que tu peux mettre sur un pote. Donc, un CD de 20% de hâte pendant 20 secondes sur la cible que tu choisis. Extrêmement fort et ce sera extrêmement demandé par tes DPS. Et il y a également le buff endurance lié au fait qu'il est prêtre. Mobilité par contre, euh, là on se situe plutôt sur du tracteur hein. Donc ça c'est du gros tracteur, le prêtre sacré C'est un peu galère Suivant les talents qu'il apprend sur la deuxième ligne Il peut mettre des petites plumes qui augmentent la vitesse Ou mettre des boucliers mais c'est pas forcément incroyable Et grosso modo Si t'as besoin de gros déplacements c'est galère Parce que t'as besoin de caster C'est un peu comme une tourelle, mâche blanc qui fait des soins Du coup bah si ça bouge, c'est la merde T'as pas de mobilité pour toi et en plus euh, Bah du coup t'as besoin de caster pour déplacer ce qui, entre autres, en fait une des raisons qu'en Mythic+, Plus, il est un peu moins appréciable parce que le fight bouge, alors qu'en raid tu démarres à un endroit et généralement, tu ne bouges pas trop autour de ça. Donc, mobilité, plutôt, plutôt pas folle. En termes de DPS, c'est pas ça non plus. C'est du 2 sur 5 environ, donc ça DPS pas des masses, c'est pas fait pour DPS. Si tu joues en tir, tu peux mettre un petit jeu d'esprit à 10K, mais en dehors de ça, tu vas pas faire très mal. Sur un prêtre sacré, c'est vraiment pas le but. En même plus, bah, le problème c'est sa mobilité comme on l'a vu avant donc il va être un petit peu moins fort, moins privilégié euh, à part son cheat death, il n'a pas forcément des outils qui vont vraiment permettre de faire la différence, il n'a pas de kick euh, ok certes il peut purge mais voilà ça reste un peu limité et il y a d'autres healers qui sont mieux, c'est pas pour autant que tu ne peux pas te jouer en mythique plus ça reste complètement ok, tu peux faire des 15, des 16, des 17 avec un prêtre sacré tous les jours, juste c'est pas le plus optique En termes de pvp alors là, c'est assez particulier, de base, si t'es un peu pep boy, il peut dire Oh non, pas sacré Mais en réalité, t'as des sacrés à 3-4-3 cotes. Hein. Donc euh, le plus haut niveau possible, tu en as qui sont sacrés. Pour quelle raison Parce que c'est un prêtre qui apporte des trucs autres. Notamment il a un stun. Il a un stun monocible qui peut mettre à distance. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça en fait une raison qui le rend complètement viable en PVP avec des casters. Typiquement, euh, Haiku, Mitch Jones, des, des gros joueurs et streamers mages. leur plus grosse compo à 3K2, ils tournent avec un prêtre sacré. Parce que du coup, le prêtre va stun et il n'y a pas de stun sur les mages. Et le fait de pouvoir les apporter par un prêtre, c'est extrêmement fort. Outre ça, ça a quand même accès au reste, donc ça a accès à jeu d'esprit, quand ils sont 20 extrêmement, extrêmement puissants. Et sinon, ça a un sort, via les talents d'honneur, qui permet d'avoir soin supérieur. En gros, tu redonnes, c'est comme une gritter pyroblast, mais en version prête, sauf que ça redonne 2 tiers HP du joueur. Donc, tu as juste à canaliser, tu vas le remonter, ça coûte quasiment pas de mana. Sur le long, ça peut être fort, et grosso modo, grâce à ce système, ça peut être pas mal. Il a également des CD qui l'empêchent de se faire contrôler. Le prêtre sacré n'est vraiment pas une blague en PVP. Même si, évidemment, sa contrepartie discipline excelle plus dans ce domaine. En résumé, c'est un gros match blanc. Si tu as envie de soigner et de juste soigner et de te faire plaisir et de soigner efficacement ton groupe, c'est badass. Pour le coup, l'HPS est très très haut sur un prêtre sacré. Tu es capable de soigner, vraiment remonter les gens. Si tu joues avec des gens qui sont un peu moins expérimentés, qui vont prendre des dégâts en mythique plus, tu as envie d'aider en raid et de faire des gros chiffres en raid et de vraiment soigner les gens en raid, ou en PvP, tu as envie d'apporter quelque chose en plus avec un stun mono-cible à distance, prêtre sacré, vraiment. C'est un très bon soigneur Pour moi c'est le meilleur soigneur débutant T'as envie de débuter le jeu et de débuter le pour soigner Prêtre sacré c'est parfait Et là on va arriver sur l'inverse total Alors que c'est également prêtre Le prêtre discipline Alors ça c'est un prêtre qui est complètement différent des autres, ne serait-ce que dans sa mécanique de jeu. Donc déjà, tu n'es pas dans un vrai soigneur, Tu as un petit soin monocybe mais qui est, un petit peu, qui est pas fou, tu vas être sur une mécanique double. Tu joues avec des absorptions, donc avec des boucliers, et tu joues avec tes dégâts qui vont soigner les gens qui ont reçu tes boucliers avant. C'est un petit peu particulier, on va, on va voir rapidement dans le détail comment ça marche. En termes de heal de raid, il est puissant... Parce qu'au final, tu vas quand même pouvoir faire du gros HPS. Tu vas pouvoir mettre tes expressions un peu partout et tu des gros CD comme Spirit Shell qui va faire que tu vas mettre des carapaces, tu vas mettre des, tu vas mettre des tas de boucliers sur tes potes et tu vas faire un HPS de débile. Tiens, je vais te montrer un truc rapidement. Typiquement, il y a un fight en mythique, c'est Hungering Destroyer, donc le dévoreur du vide. Et tu ne verras que des prêtres sur ce boss. Parce que c'est euh, parce que déjà, tu peux pas soigner les personnes qui ont le miasme et compagnie. Euh, donc déjà, les abstentions aident. Et c'est des timers très particuliers où ça va mettre des dégâts sur tout le monde. Tu peux le voir, 11K de HPS. 11K les mecs vont avoir un HPS de débile parce que justement tu vas pouvoir mettre un shield sur tout le monde et les dégâts vont tous être absorbés et tes prêtres disciplines vont te porter le combat à eux seuls. Mais même si tu regardes grosso modo, même tu vois là tu remontes sur Timor où c'est pareil tu sais que tu vas prendre des dégâts, les premiers HPS c'est quoi Ce sont des prêtres disciplines, c'est un excellent de raid, il a des cooldowns de malade. Notamment bah, ce fameux spirit shell, carapace spirituel qui est vraiment très fort. Tiens d'ailleurs si on va regarder son breakdown, 65% de ses heals, spirit shell. C'est énorme, c'est un excellent CD et du coup c'est un très bon heal raid et t'as vraiment envie d'avoir un prêtre discipline dans ton groupe. Cependant, c'est très dur à jouer déjà, déjà c'est vraiment dur à jouer. C'est le soigneur le plus compliqué à jouer de, parmi tous les soigneurs. Ça demande de DPS, c'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles tu ne pourras pas soigner. Où tu ne pourras quasiment pas soigner parce que tu n'as rien à DPS. Du coup, c'est un heal qui est très situationnel. Ça va dépendre des fights. Ce n'est pas constant. Ce n'est pas juste du pur soin. Il faut que j'arrive à, à setup, à mettre des trucs. Il faut qu'il y ait des dégâts, des types de dégâts qui soient instantanés que je puisse protéger. Mais il faut également que je puisse DPS pour soigner les gens qui ont reçu. C'est extrêmement compliqué et situationnel. Donc, 4 sur 5 niveau heal de raid. En termes de heal tank, bah, c'est mine de rien un très bon heal tank parce qu'il a des CD de débiles. Typiquement, Pain Soup. Suppression de la douleur en français, c'est un CD qui va mitiger les dégâts de façon énorme, genre 40% de réduction de dégâts sur la cible sup qu'elle tu mets, c'est très très fort. Paint-sup, c'est extrêmement fort, et t'as d'autres CD comme ça, tu peux avoir ton dôme, la barrière, t'as des trucs qui permettent vraiment de réduire les dégâts de ton tank, et généralement ton tank, as besoin, il a besoin que tu l'aides sur des moments précis où il va prendre des patates. Et il bah, n'y a rien de mieux qu'un d'ici pour ça, une pain sup et ça te sauve largement ton tank, il prend plus de dégâts, c'est incroyable. Donc 4 sur 5 au niveau du heal tank. En termes de cooldown majeur, du coup, on a cette fameuse suppression de la douleur, qui est un gros CD qui va mitiger énormément les dégâts reçus. Tu as la barrière, qui est un CD de raid, de zone, qui va réduire les dégâts que tout le monde prend dedans. C'est excellent. Un des meilleurs CD de raid du jeu. Il a aussi de quoi améliorer la puissance de ses boucliers avec Spirit Shell et pouvoir, du coup tanker en masse les shields, il a des gros coups cooldowns majeurs, il a les mêmes outils de support que le prêtre sacré, donc il peut faire un petit graphe, un petit fire de zone, il peut dispel, il peut dispel de masse, etc, donc il a quand même des bons outils à ce niveau là, en termes de mobilité, c'est la même mobilité que le prêtre sacré, mais le truc c'est que lui il a plein de sorts qu'il peut faire en se déplaçant, il peut refresh ses boucliers en se déplaçant, déjà, donc un GCD tu te déplaces, un GCD tu te déplaces. Pénitence, qui peut être également fait en se déplaçant donc, Tu casses pénitence, tu peux te déplacer pendant la canonisation Donc au final il est beaucoup plus mobile parce qu'il a moins besoin de caster Et il a des casses qui peuvent être faits en se déplaçant Ce qui fait que du coup il est déjà vachement mieux En termes de DPS c'est du 4 sur 5 Alors c'est un leader basé sur DPS, c'est censé être 5 sur 5 Mais ça l'est pas, on verra, il y a plus fort purement en termes de DPS Sur Shadowlands par contre c'est ton gameplay de DPS Donc tu as forcément DPS, tu as forcément apporté des dégâts Et c'est aussi une grosse valeur ajoutée d'avoir un prêtre discipline Vraiment, s'il y des trucs qui te font kiffer, euh, fonce. Après, hein. c'est vraiment bien. En termes de mythique plus, c'est probablement le healer le plus méta à l'heure actuelle sur Shadowlands. C'est extrêmement fort, mais extrêmement difficile. Parce que ça demande de ce qu'il n'y pas des dégâts gratuits sur ton groupe. Parce que quand, pour rappel, t'as pas vraiment de soins. T'en as un petit peu. T'as guérison de monde, mais c'est léger. T'as des absorptions. Mais il faut que tu saches quand les dégâts vont être pris et si les gens vont se prendre des dégâts. Parce qu'il y a plein de mécaniques que les joueurs peuvent esquiver. Donc, est-ce que tu vas anticiper ça ou pas? C'est galère. Il faudrait également que tu réussisses ta DPS. Typiquement, exemple typique de là où c'est un peu galère en prête. Le dernier boss de Malpeste, en Plus, il est sous terre et tu dois quand même soigner tes potes. Donc tu ne peux pas profiter de cette explication qui te permet de soigner tes potes. Et du coup, c'est la galère. C'est la galère. Donc il y a des situations dans lesquelles tu ne vas pas vraiment pouvoir DPS, tu ne vas pas pouvoir vraiment tenir ton groupe. Et d'autres où tu vas être vraiment très bon. C'est très dur à jouer en Plus, vraiment, c'est un gameplay à part, il faut vraiment le maîtriser, il faut enchaîner des donjons avec... Mais euh, ça peut être possiblement être très fort parce que ça offre des CD de réduction de dégâts au niveau du groupe de raid qui sont forts. Et en plus, tu DPS, donc ça aide également à la vitesse de la clé. En PVP, il est excellent. C'est très, très, très, très, très fort. Prêtre Discipline, c'est le top 2 des healers du moment. On verra avec qui. Il a également accès à Jeu d'Esprit depuis Shadowlands, ce qui permet de faire en sorte que tu vas mettre déjà très cher sur la cible et les soins que la personne va recevoir vont devenir des dégâts. <rire> les dégâts qu'il va faire vont devenir des soins. Pendant 5 secondes, ça peut se dispel et il faut vraiment le dispel, mais c'est extrêmement puissant. Outre ça, tu es très offensif, tu as des gros CD de réduction de dégâts, tu es capable de tenir une badge rock, tu es capable de tenir plein de trucs parce que tu as des énormes CD défensifs. Tu as la barrière, le PD de chip, le machin, tu as Radiance également, enfin tu as plein plein d'outils, c'est excellent PVP, c'est vraiment fait pour le PVP. En plus, tu peux abuser du contrôle mental et c'est vraiment fort. Du coup, c'est un healer hybride. Donc c'est un healer qui doit DPS, c'est un leader qui a accès à des gros CD de réduction de dégâts. Mais il est vraiment dur, même en gestion de mana et compagnie, il faut vraiment faire gare. Et du coup, prêtre Discipline, c'est vraiment cool, mais c'est de loin le plus compliqué à jouer. Et il faut pouvoir DPS et il faut aimer ce type de gameplay. heal, un des heals les plus choisis, les plus plébiscités par les joueurs. Pourquoi donc Bon déjà, tu peux te transformer, t'as plein de mobilité, t'as plein de trucs. On va voir quelles sont les forces du druid. Déjà, sa caractéristique principale, le druidile, c'est qu'il soigne avec des soins dans le temps ce qu'on appelle des hot, des Heal Overtime, à l'instar du Demo qui ou le Prêtre Prétron, qui vont faire des dégâts avec des Dots, qui vont poser la cible, qui vont les debuff et vont prendre des dégâts. Là, on met des soins positifs sur notre sur nos alliés, qui vont les soigner dans le temps. Du coup... En termes de heal raid, c'est un très bon heal raid. Voilà, il, il est très bien, il, il raid bien. Son gameplay est basé autour des soins, du coup, sur la, des dots que tu vas poser sur un petit peu tout le monde. Donc tu vas mettre plein de dots sur tout ton raid. Et il est également accès à des gros CD de raid qui vont bien aider à remonter la vie du raid. Donc il se il vachement bien là-dessus. C'est un bon 4 sur 5. En termes de heal tank, il n'est pas fait pour heal tank. Mais il va poser des dots en plus. Donc ça va aider le tank, ça va aider le healer qui est, qui est plus ou moins assigné au tank à lisser les dégâts qu'il va se prendre sur le et également il peut caler un petit écorce de fer qui réduit de 20% les dégâts subis, donc ça fait toujours un CD de mitigation en plus qui peut aider le tank c'est pas mauvais, t'as des soins en plus sur la durée qui vont aider le tank sans pour autant être spécialement assigné dessus donc grosso modo c'est pas un heal tank mais en avoir à un ça va quand même aider au niveau du heal tank donc c'est un 3 sur 5 à ce niveau là en termes de cooldown majeur Déjà ta Tranquillité, le fameux truc où tu lèves les bras et, et tout le monde reçoit plein de vie, il des gros soins, des gros hôtes, etc. C'est très puissant. Tranquillité, c'est un excellent CD Dread sur 40 mètres autour du Drood. Donc Tranquillité, évidemment, ça c'est ça des être kiffant quand on joue le Drood. Sinon, tu as également accès à des CD que tu peux choisir en fonction de, de ton arbre de talent qui vont te permettre d'avoir des, des outils de raid. Et tu as également accès à Innervation que tu peux utiliser, qui permet de poser sur toi ou sur tes potes, qui permet de ne pas consommer de mana sur la durée de l'innovation. En général, tu vas l'utiliser sur toi-même, en tout cas, c'est un outil supplémentaire que tu peux également utiliser sur d'autres personnes. En termes de support, en termes d'utilité, d'outils, là, bah, tu peux à peu près tout faire. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles il est favorisé en mythique plus également, on va revoir un petit peu plus tard, en tout cas il est pas mauvais en mythique plus t'es blindé d'outils de contrôle c'est incroyable, tu peux stun tu peux serment, donc tu peux bloquer des personnes sur place tu peux cyclone, un contrôle qui est propre que au druide, qui, qui empêche la, complètement la cible d'interagir de de rien faire par rapport à ton groupe t'as le vortex qui permet d'attirer les cibles t'as le bum qui permet de repousser les cibles, tu peux également avoir des stuns, monocybles qui sont pris alors évidemment il y a des trucs qui dépendent en fonction des talents que tu choisis, mais c'est énorme, t'as un toolkit kit de contrôle qui est complètement débile, en plus de ça tu peux dés enrager les monstres, tu peux également battle-raise ton groupe Enfin, c'est incroyable, le druid, il a un nombre d'outils, de support au niveau de son groupe pour contrôler, pour aider, qui sont insane, ah, c'est ju juste insane, c'est le druid. bonjour et une autre catégorie dans laquelle le druid est aussi insane, hein, et on se demande pourquoi il est autant joué la mobilité mobilité énorme la, le heal le plus mobile ou du moins top 2 équivalent avec celui qu'on va voir juste en dessous Le petit moine ça a une énorme, énorme, énorme mobilité. Donc tu peux changer de forme déjà. Donc euh, tu as des formes qui vont permettre d'aller plus vite. Tu as la forme de voyage, tu la forme de chat qui te permet de gagner en vitesse de déplacement. Donc déjà, c'est assez énorme. En plus de ça, tu as accès à un talent sur la ligne 2 qui te permet de choisir un petit peu. Souvent, tu vas prendre la charge qui te permet, par exemple, si tu es en forme humaine, de pouvoir te téléporter sur une table, de pouvoir être téléporter sur un de tes alliés. Ou si tu es euh, en forme de voyage, de pouvoir faire un petit bond vers l'avant. Ou si tu es en forme de chenille, hein, de faire un désengagement vers l'arrière. Ah oui, en plus, oui, tu peux faire une ruée, donc tu peux permettre à tout le monde d'aller plus vite. Et en plus de ça, ton gameplay, il est basé autour de tes hots. Et t'as plein de hots que t'as pas besoin de canaliser, t'es pas obligé de caster tout le temps. Tu peux mettre des récupérations, ce genre de trucs. Donc dans tous les cas, en plus, tu peux mettre tes hots, donc tu peux avancer pendant les GCD, parce que t'as des sorts instantanés qui te demandent pas d'être sur place. Donc clairement, la mobilité, t'as aucun problème en drôle. En termes de DPS, si ça veut DPS, ça peut DPS voilà, c'est à deux noter c'est un 3 sur 5 du coup à ce niveau là, parce que tu as accès à cœur du fauve, tu peux dps en forme de chouette, tu peux dps en forme de chat, à savoir que la forme de chat dps un petit peu plus, mais la forme de chouette est un peu plus tranquille, ce qui te permet de rester sur place à caster et de pas forcément aller au corps à corps. Donc là, on se situe sur un dps qui est correct, tu peux bien assister même ton groupe, surtout si tu prends cœur du fauve et que tu dps avec. En termes de MM, &m+, bah on a pu voir, il y a tellement d'outils, rien que le battle raise, les contrôles et compagnie, que c'est un excellent heal de MM. En plus, t'as de la mobilité, ce qui est quand même demandé en mythique plus, parce que ton but, c'est quand même de courir à travers toute l'instance pour aller au bout. Et donc forcément, si t'as de la mobilité, c'est beaucoup plus sympa. Tu peux également mettre des Hots sur tout ton groupe. Et tu as également quelques petits CD pour aider ton tank. Donc que ce soit tes promptes de guérison, ton écorce fer t'as quand même des moyens de pouvoir aider ton tank, et donc au final, c'est un bon heal de Mythique+, même si au final, sur Shadowlands, on peut quasiment jouer un petit peu tout les heal en Mythique+, à l'heure actuelle. En termes de PVP, alors là, c'est un peu plus compliqué. C'est clairement pas un heal méta sur Shadowlands en PVP, le dire. C'est jouable, c'est jouable, c'est pas mauvais. T'as toujours plein de tricks, tu peux repasser le Fufu, Roasted, Rexton, t'as les cyclones, les serments, les machins, t'as des hot sur ton pote, t'as les trucs, t'as l'épine et tout. Enfin, t'as des CD qui sont super relous, les corps à corps ils prennent, mais des millions de dégâts s'ils tapent les épines, etc. Donc c'est, mine de rien. Pas Mal parce que ça va forcer un dispel, ça va forcer les sujets de cible. Si tu es en ours, tu te fais pas tuer. Tu as les conduites d'endurance qui font que ça va te reproc, ta régénération frénétique qui fait que tu vas tanker. C'est vraiment pas un mobile du tout en PvP. C'est juste qu'il y a plus fort à l'heure actuelle, il y a mieux, mais c'est complètement jouable en PvP. Un des gros défauts du druid en PvP et ça a toujours été un peu le cas, c'est qu'il est quand même fragile et on est dans une méta bursty. C'est à dire que si tu te fais stun et que tu n'es pas en ours, tu es mort c'est tout, si t'as pas de trinket, t'es mort si tu prends un stun 6 rogue en forme UN t'es mort, une rogue mage etc ça te démonte même un stun moine d'ailleurs, ou n'importe quelle classe qui a un minimum de burst bon un minimum, bon pour moine euh, war, euh, ma enfin bon, tu vois l'idée, le truc c'est que tu vas prendre vraiment très cher et ça c'est galère et au final tes hots ne vont pas suffire tu vas pas pouvoir vraiment le temps de setup tes hots et tu vas galérer contre les rogue mage et compagnie, tu vas galérer en résumé, du coup, c'est ultra polyvalent et c'est vraiment choisi par pas mal de joueurs parce que c'est vraiment cool à ce niveau-là. T'es un druide, t'as accès à toutes les formes de voyage, le monde libre est super agréable. T'as les hots de partout qui te permettent de pouvoir tenir tes potes à l'avance. Donc tu peux déjà pré-shot, tu peux ramp-up. Par contre, voilà, il y a cette notion de ramp-up. C'est-à-dire que tu vas pas soigner instantanément, boum, t'arrives, t'appuies sur une touche, la personne repasse full vie. Non, ça marche pas comme ça. T'as besoin de set-up ton healing. C'est-à-dire que t'as besoin de préparer tes hots pour ensuite vraiment avoir des phases où tu vas vraiment soigner énormément donc il y a cette phase de construction de gameplay au niveau du druide qu'il faut, voilà, faut savoir et il faut apprécier c'est assez particulier le fait de ne pas pouvoir se directement en un coup mais de vraiment d'avoir des soins qui sont lissés dans le temps et que tu vas construire petit à petit tu as également accès du coup, à énormément de contrôle et de mobilité, du coup jouer de route c'est également savoir changer de forme c'est également savoir des PS, c'est également mettre des contrôles, faire des bums faire des trucs comme ça tout ça, ça fait partie de la force du druide mais sinon il marche bien, il n'est pas non plus le il le plus plébiscité en réel parce qu'il n'est pas indispensable Contrairement à d'autres îles en raid comme un paladin ou un chamil ou un prêtre discipline, qui sont quand même souvent beaucoup plus indispensables, le druid c'est un des îles dont tu peux te passer, mais ça reste un bon heal. Il y a des outils divers et variés qui fait qu'il est super complet. C'est un peu le Mario, si on veut, des healers. Il est capable de faire plein de choses et il le fait bien. Et pour débuter, c'est pas mauvais non plus. C'est un truc qui se prend bien en main, ça passe bien. En plus, avec l'innervation, etc., ça permet de gérer un petit peu mieux ta mana. Donc au final, c'est un assez bon heal, mine de rien également pour débuter. Le moine, probablement le heal, c'est même sûr, le heal le plus oublié de Shadowlands. Pourtant, il a énormément de force, il a des trucs vraiment cool. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il fait, le moine boy. Donc, déjà en termes de heal de raid... Il est pas mauvais. Il est pas très bon non plus. Il est plutôt moyen. T'as pas mal de trucs comme une qui fait que quand ta cible elle va être pleine, ça va se propager directement à une autre, etc. Donc t'as quand même pas mal de systèmes de propagation de tu vas soigner une cible et ça va soigner des alliés proches. Un petit peu comme les autres healers. Donc au final t'es quand même capable de mettre des soins sur pas mal de gens, tu as également une canalisation qui va redonner beaucoup de points de vie sur la personne que tu cibles. et tu vas pouvoir lui mettre des gros instances, et tu as pas mal de petits hots que tu vas pouvoir mettre à droite et à gauche donc au final c'est pas trop mal, tu as également des gros gros raid comme Regain, qui sont quand même des trucs conséquents et sinon t'as as statut qui va soigner autour de toi ou des trucs qui soignent les personnes qui sont autour de toi avec la danse donc tu as pas mal de petits outils comme ça qui vont permettre de faire du HPS autour de toi, tu n'es pas le meilleur mais tu es loin d'être le pire en termes de heal de tank, et c'est là où notre moine, il éclate absolument tout le monde, voilà, il, il, c'est le meilleur heal tank du jeu. Le principe, c'est que déjà, t'as des gros CD comme le cocon. Le cocon, c'est un shield absolument monstrueux. Même le prêtre de discipline, il est, il est juste un petit peu déçu à côté du shield que t'es capable de faire avec le cocon de vie. Le cocon de vie, c'est un énorme CD sur une seule cible. Outre ça, le principe du moine, c'est que tu, as, tu peux caster un sort... Qui... qui est une canalisation qui va sonner à la cible. Et quand tu canalises sur la cible, tu vas pouvoir mettre des autres sorts instantanés instantané dessus, et du coup, tu vas vraiment pouvoir faire un HPS mono-cible de malade. Le burst HPS du monk en mono-cible est insane D'ailleurs, tiens, si tu veux regarder un petit peu sur, par exemple, Kael'Tas, qui est de... un boss en mythique, qui demande de faire du HPS mono-cible. Donc ça demande de burst heal Kael'Tas pour qu'il passe des phases, etc., Là, on a notre héros. On a le moine. Je vais regarder ça rapidement. Mais le moine va rouler sur tout le monde. Hop, voilà. Sinking salvation. Le moine. Boum. 15, 16k de HPS. C'est un énorme, énorme, énorme. Il monocybe. Donc, tu es capable de vraiment envoyer du lourd. Ton tank n'est pas censé mourir s'il a un moine sur la tête et d'ailleurs généralement tu verras les tanks apprécient plutôt bien d'être avec des moines avec euh, les buffs de la vitesse de déplacement de Tiger's Lust, le co-conduit et le HPS de malade que tu es capable de faire en mono-cible. Donc ça c'est un gros gros avantage au niveau du moine, donc gros il tank, excellent il tank. Au niveau de ses cooldowns majeurs, il a Regain. donc Regain, ça va soigner tout le monde et ça va dispel tout le monde. Alors sur certains fights ça peut être vraiment bien sur d'autres, bon, ça euh, soigner quoi, et soit c'est quand même bien. Mais le fait que ça dispel, ça peut être clutch, comme ça peut être pas forcément si utile que ça. Ça va vraiment dépendre des situations. T'as également accès à des gros CD avec, par exemple, ta statue qui va soigner directement autour de toi. Et t'as également, du coup, bah, ce, fameux, euh, ce fameux cocon qui va faire un énorme shield monocybe sur une cible. Donc t'as quand même des CD qui sont conséquents, t'as des très bons CD, des gros cooldowns qui sont imposants et tu sens quand tu les claques. D'autant plus que là tu peux par exemple aussi également jouer Kyrian, comme tu peux le voir là, ils jouent tous Kyrian, ce qui te donne accès à Arme de l'Ordre. Arme de l'Ordre augmente de façon drastique la maîtrise et te permet encore de soigner davantage avec des effets où tu vas pouvoir récupérer, euh, récupérer des cooldowns sur, euh, tiens par exemple, pack, tac, je vais te montrer là, boum. Par exemple, euh, ton réceptacle d'essence, quand tu vas le faire, si tu balances directement tes armes de l'ordre, ça va réinitialiser ton réceptacle d'essence. Réceptacle d'essence, c'est un truc qui va te faire du soin sur les alliés autour de toi, donc ça va beaucoup soigner, et le fait de pouvoir le rebousser avec la maîtrise et de pouvoir le reset, arme de l'ordre devient un autre CD très fort, donc pour seulement 2 minutes de cooldown, tu as ton arme de l'ordre qui te permet d'avoir ton réceptacle d'essence. Par exemple, là, tu as ton réceptacle d'essence, donc tu peux canaliser, ça soit machin machin, arme de l'ordre, tu le re-reset, boum, t'as la haut etc, et tu vas refaire des soins de malade, outre ça, outre le fait de reset, tu gagnes du coup 42% de maîtrise, c'est quand même assez conséquent, et ça rend en plus des HP quand tu cases. Enfin bref, du coup, tu as accès à un autre CD supplémentaire grâce au fait d'être créant, ce qui te fait que tu as quand même beaucoup de CD de raid, et ça c'est plutôt badass. En termes de support, et eh bien là on se fait également bien kiffer. On a déjà l'Anneau Spade, qui est un des sorts les plus sexy, les plus plaisants à utiliser du jeu. Tu poses ton anneau, ça va bum bum bum tout le monde, c'est juste excellent. T'as le Stun de Zone, t'as également le Sap, la Paralysie. <rire> c'est juste... Déjà ça, rien que ça, c'est excellent, mais en plus, le moine apporte le debuff unique du moine, qui est le debuff de 5% des dégâts physiques. Donc par exemple, là, j'en profite, hein, vu que j'ai mon petit moine euh, qui est connecté et qui est sur sa petit brume, je vais te montrer rapidement, donc, en plus, en PVP, tu as également un désarme, mais bon. En donjon, rien qu'en donjon, tu, tu vas vraiment kiffer, hein, ou même en raid, hein, le fait d'avoir la note P, etc., ce sont quand même des gros CD qui servent bien, en plus, sur Natria, c'est bien, c'est que c'est quand même des sorts qui servent, par exemple, sur keltas etc., la note P pour repousser les phénix sur pas mal de fights comme ça, finalement, ça va plutôt être pratique. Donc tu peux soit faire ce petit anneau de paix qui va permettre de bum, de contrôler et de repousser du coup les créatures. Ça va les décast et compagnie. Tu peux également les stun, Tu peux les paralyser. Donc ça va leur faire des petites aiguilles d'acupuncture à l'attaque. Et en plus, quand tu tapes une créature, elle va avoir le debuff pour la fin de sa vie. Qui fait que les dégâts physiques sont augmentés, subis, sont augmentés de 5%. Ça fait vraiment beaucoup, mine de rien. Même si c'est que 3-4 trucs, ça va... C'est un apport d'utilité qui est vraiment conséquent et qui va quand même permettre de faire la différence. Parce que c'est des trucs de zone. Un AoE de zone qui bump, une AoE de zone qui stun, un contrôle mono -cible qui va durer longtemps, et du coup un debuff que tu peux appliquer en zone juste en tournoyant une fois qui va toucher toutes les créatures. En termes de mobilité, on n'est pas loin de l'équivalent du druide. Tu as une très très bonne mobilité, tu as deux roulades. tu peux également choisir un talon qui te fait que tu as soit les Pate de Chi, qui te permet sinon d'avoir la Tiger Lust. Tu as également ton propre TP personnel que tu peux réutiliser quand même de façon très fréquente. T'as vraiment de quoi te faire kiffer, il y a une mobilité qui est vraiment très bonne sur le moine et c'est aussi un des gros avantages du moine. D'autant plus que tu peux faire pas mal de trucs en, en bougeant, par exemple tu peux canaliser ton réceptacle d'essence en bougeant, tu peux relancer euh, tes hots en bougeant. T'as quand même pas mal de petits moyens comme ça qui font en sorte que tu n'es pas vraiment statique et que tu peux en permanence avancer et, et te faire plaisir. En termes de DPS, euh, ça envoie pas spécialement hein, sur Shadowlands. Hein. C'est un petit 2 sur 5, ça envoie vraiment pas grand chose. Tu peux mettre des RSK, donc des euh, de pieds seuils devant à 3 8000 au maximum, toutes les 10 secondes. Tu peux le reset si tu veux avec ton T mais bon c'est vraiment, vraiment pas incroyable outre ça, tu as ton truc qui tourne notre zone donc tu peux dire ouais c'est pas mal parce qu'à la base est, ça c'est ultra mal c'était pas capé etc maintenant bah tu souffres du même cap que sur un, un mois de marche vent donc si on regarde rapidement, boum, là le fait euh, le truc qui tourne, le coup de pied qui tourne je suis capé à 6 ennemis maintenant, donc ça fait pas si mal que ça ça fait 1500 points de dégâts euh, en 1,5 seconde jusque 6 ennemis donc tu peux faire 8000 8 dégâts avec mais c'est pas, pas énorme, ouais. c'est pas c'est pas monstrueux, c'est pas ça qui va faire la différence, tu fais pas vraiment très mal, et quand je regarde sur n'importe quel boss, même les mecs qui doivent essayer de faire les perf en max en DPS, font pas si mal que ça, ton éclair de Jade il va taper entre 500 et 1000, 1500 peut-être, par mais... C'est pas, pas suffisant, ça match pas du tout les autres healers, surtout celui qu'on verra après, les deux qu'on verra après. Voilà, Un petit manque de dégâts à ce niveau-là, donc c'est pas vraiment le truc pour faire des dégâts, tu peux tournoyer tu peux faire des dégâts de zone, mais c'est pas énorme. En termes de mythique plus, bah t'as des bons outils, t'es assez polyvalent, c'est pas mal, tu peux bien t'en sortir, d'ailleurs il y a des moines qui s'en sortent bien en termes de raider.io... Si on regarde rapidement, bon alors il y, y a des healers dans tous les trucs, même si c'est le moine, le moine qui est le moins métal à l'heure actuelle, notamment entre autres à cause de ses petits problèmes de.. de mana. Ouais, bon, il a des petits soucis de mana à l'heure actuelle, donc c'est pas... pas incroyable. Et du coup, il est entre autres pas du tout méta. Donc... Mais voilà, voilà, par exemple, on a un moine, il est dans le top 40. Il a 2300 de RIO. Ça va, ok, il se fait plaisir. Tu peux jouer vraiment n'importe quel healer en MMP sur Shadowlands. Et donc, c'est ok. T'as des contrôles de zone, t'as le Ring of Peace, t'as le Stun de zone. T'as quand même des trucs, t'as quand même des moyens de faire. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais euh, parce qu'il y a souvent un petit peu mieux, mais c'est vraiment ok. En termes de PVP, t'as une grosse mobilité, t'as ton transfert, donc il va vraiment rendre fou les gens en face, t'as ton stun, t'as ton ring of peace, t'as tes petites torlades, tu peux tigerlust toi-même ou ton pote, t'as des trucs, t'as des trucs, c'est pas mal. Ton HPS, il est monstrueux, en très peu de temps, tu peux mettre quelqu'un full et, et c'est vraiment fort. Mais 1, t'as pas la mana, part vite, mine de... même En fait, as... ta mana part très vite, mais tu mets des soins monstrueux. Ça, ça se compense en soi. Par contre, t'es juste croquette. Si tu peux pas trinquer de cocon, t'es mort. Si t'as un rock qui va te pop dessus, t'as pas d'outils en fait pour réussir à tempo le rock qui va arriver en full crit, le mâche-feu qui fait des dégâts de malade et la méta est trop bursty pour que le moine puisse s'en sortir. Donc tu verras toujours des très bons joueurs qui arrivent quand même à utiliser la classe et à aller à 2700-2800 avec juste à l'heure actuelle c'est le leader le moins solide en pvp et du coup euh, c'est le moins bon à l'heure actuelle sur Shadowlands parce qu'il prend trop cher mais sinon en soi il est pas mal sur plein d'extensions il était fort parce que bah, tu peux jouer très lama et tu peux soigner énormément tes potes et tu peux t'en sortir juste si tu te prends des go il y a des moments où tu vas galérer notamment sur un rock qui va te stand full si t'as pas un trinket tu vas vraiment prendre le tarif en grosso ce modo, c'est Riel qui va vraiment kiffant à jouer, tu vas mettre des soins de malades, tu vas avoir des chiffres de partout, qui sortent de partout, et c'est juste trop bien. Tiens, D'ailleurs, si je veux te remontrer, je vais en profiter quand même qu'il est connecté, tu peux avoir des chiffres de malades. Donc là, je te laisse regarder, par exemple, au milieu de l'écran. On va juste mettre, par exemple, une petite hutte, on va dire qu'on va se mettre euh, arme de l'ordre qui va se booster un petit peu, on va mettre ça, on va se mettre un regain, on va se mettre des soins un petit peu, voir en voilà, on va se faire un petit réceptacle d'essence, on va se faire une petite canalisation. Pour se resoigner, on va augmenter un petit peu les soins sur nous. Et je te laisse mater tous les chiffres qui défilent. T'as des soins de malade. Regarde-moi ce burst HPS. T'es capable d'avoir un burst HPS complètement monstrueux. Et c'est vraiment cool. T'as des soins monocibles qui sont pires que conséquents. D'ailleurs, tu peux même... T'as des CD qui sont bien aussi. Enfin, tu peux vraiment faire des trucs sexy avec le moine et tu vas vraiment remonter la vie facilement des membres de ton groupe. Aussi, c'est un gameplay qui se prend vite, bien en main au final. Le fait de canaliser, remettre des plein de sorts instantanés, etc. C'est quelque chose qui est assez kiffant. Tu as des sorts un petit peu de zone, tu peux, bah voilà, tu des explosions de chic, etc. qui sont souvent prises en talent. Permet de rajouter un petit peu de dégâts, un petit peu des trucs. T'as as le débuff physique, tu as des contrôles, t'as as de la mobilité. C'est un leader qui est assez kiffant parce que tu vas vraiment soigner tes potes. C'est pas comme le druide où tu vas arriver et ça va mettre du temps. Là, tu et boum, tu mets des soins monstrueux, on peut temps et bah le cocon c'est super marrant à jouer le regain c'est excellent enfin t'as vraiment plein d'outils et t'es complet comme il c'est est assez intuitif ça va assez vite à se prendre en main voilà versus euh, actuellement il y, y a quand même des galères de mana sur la classe euh, donc il faut vraiment vraiment bien le gérer il faut bien suivre les rotas faut l'utiliser efficacement faut pas faire n'importe quoi et euh, ça, ça peut y jouer et c'est l'heure le moins métal à l'heure actuelle un petit peu il est un petit peu en dessous mais il reste très complet et largement jouable dans n'importe quel mode de jeu, surtout en PvE, en raid ou en plus, tu peux largement te faire plaisir avec un moine et envoyer des gros chiffres, des gros soins à tes potes et profiter de tous les avantages du fait d'être un moine à côté. Paladin, mon soigneur personnel préféré sur Shadowlands. Préféré parce que je trouve que c'est le plus broken, le plus fort et le plus indispensable, et on va vite voir pourquoi. En termes de build de raid Lumière de l'aube Bon c'est pas incroyable, il a un petit sort de soin devant lui Il a des outils Mais en fait il est surtout indispensable Ou pas indispensable, peut-être un peu fort Mais il est, euh, presque indispensable du moins pour moi en raid, notamment parce que c'est celui qui est là pour top les gens qui prennent la galère. Il a des gros soins individuels qui font des vraiment des énormes heals euh, instantanés. C'est trop fort. Du coup, ton paladin, t'as envie que ce soit celui qui va topper les gens le plus bas de ton groupe. Par exemple, le healer, le druid, il va lisser un peu tout le monde. Le paladin, c'est lui qui va qui va remonter une personne qui prend cher, si par exemple t'as une compétence de buzz qui va faire très mal à une personne par exemple l'artificier en mythique qui te met un dot, qui te met la patate, il faut que ce soit le paladin qui s'en occupe parce que le paladin il est capable de faire des gros heals individuels et de sauver les personnes dans la galère donc ça c'est vraiment fort et Également, maintenant, avec Kyrian et compagnie, tu peux avoir ton orion sacré qui va sur tout le monde. T'as également la légendaire qui va avec, t'as également des conduits qui vont avec, qui vont faire que tu vas avoir des shields également sur tes orions et compagnie. Au final, t'es capable de faire un HPS de raid conséquent. Alors que t'es pas du tout là pour ça. C'est vraiment un très très bon heal de raid. Surtout parce que on a besoin de quelqu'un qui est capable de faire des tops comme ça sur des personnes. Et le paladin est très fort pour ça. Outre ça, le paladin a également des capacités au niveau de ton raid. On va le voir également euh, sur la partie tank tout de suite. C'est un bon heal de tank parce qu'il a son guide de lumière. Donc euh, qui va faire des soins directement sur le tank, etc. Il a des orions qui remettent énormément. Et surtout, il a des CD défensifs monstrueux. Comme par exemple la bénédiction de sacrifice qui va complètement stopper les dégâts que euh, le tank va se prendre, il a des énormes CD. Ces CD, c'est monstrueux. Dans n'importe quel mode de jeu, les CD du paladin sont des stops, sont des trucs qui disent non. Tu mets une bénédiction de protection. Alors bon, bah, ah, ici, avec, euh, avec un, intelligence en PvE, ça va stopper les dégâts physiques. Tu mets une bénédiction de sacrifice, ça va stopper. Enfin, les CD sont tellement forts, ils sont tellement impressionnants et tes soins sont tellement solides qu'au final, c'est un excellent île de tank. Et t'es très content d'en avoir un. Et es très content d'avoir un paladin dans raid tout court. Donc 4 sur 5 en termes de île de tank, 3 sur 5 en termes de heal de raid sachant qu'on pourrait compenser en disant que c'est un 4 sur 5 heal de raid parce que tu as besoin de quelqu'un qui est capable de faire ce que le padin fait en termes de cooldown majeur il a des gros cd polyvalents il a ses ailes évidemment qui sont son gros burst de heal qui vont le faire euh, énormément soigner il a toutes les mains la prot, la sacre, la lib euh, etc l'impôt des mains et il a également des cd def pour lui-même il est également la maîtrise des aura qui, est, qui, est, qui, est, voilà, qui est assez goldée également, qui permet de booster l'aura que tu sélectionnes. C'est vraiment très fort, il a des gros CD de raid, des gros cooldowns majeurs. Le paladin, ses cooldowns, ils sont à respecter. Il peut également simuler lui-même, et ça aussi, c'est assez solide. En termes de support, alors là, il en a peut-être un peu moins que les autres, potentiellement. Il a un gros stun monocible. Il a toutes les mains qu'il peut mettre sur ses potes bah, la liberté pour que tu sois pas ralenti et que tu sois pas bloqué sur place le sacrifice, etc les immunités, les bubus, les machins mais grosso modo il a pas réellement de contrôle de support particulier à part son style monocible. il a pas grand chose à ce niveau là en termes de mobilité euh, bon heureusement qu'il a des sorts instantanés parce qu'à part le froid et le palfroid c'est un des pires CD de mobilité du jeu. Ton petit cheval pendant 3 secondes. Il a vraiment pas grand chose. Le paladin euh, se traîne sur place. Hein. Clairement, il se traîne sur place, le paladin. Mobilité qui est pas faux fo folle. Par contre, en DPS, c'est euh, ce King of Kings. C'est le roi des rois. C'est le meilleur. C'est le plus solide. Il est capable de faire 5. Ah, je... accroche-toi bien. Hurlel, Mythique. Héroïque. Euh, N'importe. Les paladins heal. Ah. Ok. Ceux qui privilégient le DPS. Hein. On est d'accord, tout le monde ne fait pas ça et ça implique de moins heal. Quand même. Sont capables de mettre 5K DPS plus entre 5 et 6K DPS mono cible Entre 5 et 6K DPS mono cible en paladin. D'ailleurs, ils ne lockent pas tous. Hein. Attention, ils ne lockent pas tous. Parce que j'en ai vu qui était... Au-dessus de ça, chez Complexity Limite, bah justement, aussi sur Hurlel. Mais rien que pour te montrer... Rien que ceux qui logent. Hein, ceux qui log OK Ceux qui ont leur log en public. Hein. Euh, C'est ça la différence. C'est sont en privé les autres. Hein. OK On va se mettre sur le palin. il euh, Regarde-moi les dégâts de ce truc-là. Hurlel mythique. Log public. 4k DPS. Un healer Mono-cible, 4k DPS, toute la durée du fight. Pendant 4 minutes, il maintient 4k DPS. 5k sur Altimore. 4k sur Ungoring Destroyer. 5k sur Salvation. L'artificier, 4k également. Tu te rends compte, te rends compte Dans ton groupe, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne sont même pas à 3k8 sur l'artificier. Je suis sûr. Je suis arrivé en Mythique, sur l'artificier, en Mythique. Hein. C'est quasiment sûr que tu as des personnes dans ton groupe qui ne seront pas à 3k8 t'as les fantômes, t'as les machins, tu dois te barrer, c'est la galère, 3k8, ça a des de malade, tu veux faire des dégâts, tu prends paladin, point barre, il a pas plus fort en termes de dégâts que le paladin, ça fait trop mal, en plus d'avoir des instants de partout, des soins qui font, qui remontent d'un coup la vie des gens, d'avoir des bénédictions qui sont complètement OP, on va le voir en plus, en même plus, c'est un pvp, t'en as de partout des paladins, c'est trop fort. Paladin. Paladin, ça a des dégâts de grosses brutes. Okay. Ensuite, en musique Plus, du coup, il n'a pas des énormes options de support mais il est capable de mettre des grosses patates et euh, tu peux jouer n'importe quel leader sur Shadowlands, ça heal énormément et t'as des gros cooldowns pour aider tes potes. Donc, bon bah à partir de là, hein, à partir du moment où t'es capable de soigner, t'es capable de DPS, t'as de l'utilité, je veux dire le paladin, euh, que demander de plus, il n'est pas en plus gêné par sa mobilité particulièrement pour avancer dans les donjons, c'est un très bon leader à avoir, il est capable de top toutes les personnes dont tu as besoin, donc si quelqu'un se prend des dégâts ou il y a une mécanique à gérer ou ton tank doit être grillé, le paladin est là pour ça, il a les cooldowns, il a tout, il a absolument tout ce que tu as besoin. Donc, il y a des paladins un petit peu partout, on peut regarder rapidement, d'ailleurs, dans le top healer, tu vas avoir, euh, tiens, dans le top 5, tu as 3 paladins <rire> à l'aise, non, c'est vraiment bien, tu peux, encore une fois, tu peux tout jouer sur Shadowlands, c'est vraiment bien pour ça Mythic plus. mais euh, grosso modo, tu vois, les paladins se mettent extrêmement bien, donc après, ça dépend des groupes et des clés qu'ils ont, mais paladin, c'est vraiment une valeur sûre en plus, même s'il manque un petit peu de contrôle. En termes de PVP, alors là c'est euh, le numéro 1 à mes yeux à l'heure actuelle, d'ailleurs euh, c'est même, même sûr, voilà je l'affirme, je l'affirme haut et fort, le paladin euh, c'est le meilleur healer actuellement sur Shadowlands en PVP, c'est juste trop fort. Tu... tu peux le jouer de plein de façons différentes, déjà tu vas mettre des énormes dégâts rien que sur ton marteau du courroux et compagnie, donc rien que pour finish quelqu'un ça peut faire la différence. Il y a des ventires, mettre des marteaux du courroux à 17 000, 17 000 marteaux du courroux. Imagine si t'as juste un DPS qui met quelques dégâts à côté, 17 000 du paladin, mec. 17k, quoi, sérieux, c'est débile. Mais même en étant Kyrian, ça fait trop mal, imagine, tu mets tous les orions sacrés, ça fait trop mal. Et t'as tes jugements, le jugement il met quand même assez cher également, et même sans ça, bah, t'as ton stun monocible qui est déjà très bon, et surtout, c'est le leader le plus défensif du jeu. Tu dépenses pas forcément trop de mana, et t'as 40 000 cooldowns défensifs à traverser. C'est pour ça qu'au final, quand t'es contre un paladin, généralement t'es obligé de tuer le paladin, parce que tu peux pas traverser un DPS, ses cooldowns défensifs, et en même temps les cooldowns défensifs que lui apporte le paladin. C'est juste trop. C'est trop dur. Passer une... Bah... Passer à bénédiction de protection, passer à sacrifice, passer les machins et tout. La faveur divine. C'est trop. Les sorts sont énorme, il a des vraiment gros sorts, et, et du coup, euh, voilà, voilà, le paladin en PvP est très solide, et en plus il peut jouer avec la légendaire du palprot qui le rend encore plus tanky, encore plus dur à tuer et surtout euh, c'est énormément défensif et tu peux monter très haut en jouant de façon très safe et sans trop prendre la tête avec un paladin c'est vraiment le heal pour moi le plus simple avec lequel monter en pvp tellement c'est solide, t'as pas besoin de jouer spécialement offensivement ni de prendre de gros risques, tu peux rester derrière un poteau et top tes alliés en permanence et à un moment tu vas arriver tu vas quand même mettre un, une petite assist, un petit stun sur, les, euh, sur le healer ennemi et tu vas le démonter simplement c'est comme ça que tu joues. tu vas sortir ton cavalier tu vas mettre un stun sur le healer en face et avec tes potes vous allez le démonter et le reste du temps tu vas jouer safe parce que tu es safe parce que tu as plein d'options et c'est vraiment fort sans compter la vue des compagnies en résumé, du coup, c'est un soigneur qui est super résistant. Il est en plaque, il a une bonne survie, il a des excellents soins au niveau de ses potes et il a le plus gros DPS de tous les healers du jeu à l'heure actuelle. Il a accès à des grosses congrégations, Kyrian, par exemple, qui est vraiment fort avec, Fentir est également OK. Il a accès à des gros CD, des gros soins, des gros soins instantanés, c'est vraiment fort. Et par contre, il a peu de mobilité, voilà. comme d'autres healers, comme le Prêtre et compagnie, mais il a vraiment pas beaucoup de mobilité, à part son pâle froid, qui est voilà, c'est pas assez énorme. Il y a également un gameplay où bah, tu, si tu veux vraiment faire des dégâts, tu vas au corps à corps, si tu veux générer, etc., tu vas au corps à corps. Donc c'est assez particulier, t'es pas obligé, mais dans l'absolu, bah, c'est un gameplay qui joue au corps à corps. Donc pas il heal en raid, etc., ou en plus, tu es au corps à corps. Donc ça, il faut, il faut, voilà, c'est sa particularité, c'est le seul healer qui joue au corps à corps euh, réellement. Tu peux également jouer le moine au corps à corps, mais bon, généralement ça se fait un peu moins. Donc ça, c'est à prendre en compte, et sa mobilité est également à prendre en compte. En tout cas, pour moi, si tu veux vraiment un healer qui brille et qui est balèze, Paladin, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est incroyable, c'est goldé, c'est trop fort, Paladin, tous les jours. Et on a le Chaman Restauration. Alors, ça également, c'est un truc, t'as envie d'en avoir, c'est excellent, c'est très très fun à jouer, ça met des soins de brutasse également, ouais, ça met des vrais soins, ça arrive, ça te met un soin, tu le sens passer, ça a plein d'outils, c'est très complet, et on va avoir pas mal de choses à dire sur notre petit pote, le Chaman Heal. Donc actuellement, c'est un des meilleurs heal-raid. T'as envie d'avoir au moins un chaman dans ton groupe, ne serait-ce que pour ses soins, mais surtout son SLT. Le fameux truc vert là où il faut aller dedans, et où tout le monde partage les points de vie de son groupe. Il n'y a pas plus puissant comme des dread parce que ça veut dire que de toute façon, si les gens meurent avec le SLT, c'est que ton groupe devait mourir. Basique, simple, c'est juste trop fort. Il a des sorts de soins qui sont badass, qui remontent réellement la vie. Il est capable de faire un gros HPS multi comme mono. Il, voilà, il a un toolkit qui est ultra complet. Sur Excel, il a également accès avec sa légendaire et sa provocation de glace à un spam de remous. Donc tu vas pouvoir faire remous, remou remous, remou parce qu'en gros tes remous vont se propager, donc tu peux remettre un remous avec ta vague primordiale qui va te refiler potentiellement un buff d'intelligence suivant ce que tu joues, et tu vas avoir vraiment plein de hot sur tes cibles, et remous va prendre une part d'autant plus importante au niveau de ton gameplay. Donc ça c'est assez propre à Shadowlands, mais mine de rien ça fait la différence, le remous est une grosse partie du HPS du Shaman resto, et euh, bah, le fait que ça se propage et qu'en plus la congrégation synergise avec les légendaires, ça devient vite assez débile et ça file un gros son au niveau du chaman En termes, du coup, de heal -red, Bah il n'y a pas mieux parce que tu as envie d'en avoir au moins un dans ton groupe, c'est trop bien. Donc 5 sur 5. En termes de heal tank, il n'a pas de CD, particulièrement pour le tank, à part si on veut potentiellement euh, le bouclier de terre, mais il n'a pas grand chose directement pour le tank. Par contre, il a des vrais soins, des gros soins mono Donc, il est capable de remonter facilement un tank ou remonter facilement une personne individuelle. Il y, a, il y a également la maîtrise qui permet de remonter facilement une cible qui est basse en vie. Donc, ça, ça peut également aider. Et voilà, bon, c'est pas le meilleur il tank. C'est OK, c'est un 3 sur 5, ça soit. Voilà. En termes de cooldown majeur, bon on en a parlé un petit peu. Le totem de lien d'esprit, le SLT, c'est excellent. Et j'ai vraiment envie d'en avoir au moins un dans ton groupe de raid. Il y a également le totem marée de soins, il y a le totem vague de mana qui est la récupère à Shadowlands, qui permet de remonter la mana de tes potes les heals, donc ça également, euh, <rire> c'est plutôt, plutôt, plutôt sympa pour les healers et pour la composition des heals. En termes de support, il a le meilleur kick du jeu, c'est un kick de 12 secondes à distance, 12 secondes à distance, c'est un healer qui peut kick toutes les 12 secondes à distance, donc sur des donjons comme Shadowlands où il y a beaucoup de trucs à kick, et où en plus il y a plein de trucs qui sont pas très amicaux pour les corps à corps, t'as envie d'avoir une composition de caster, et du coup quand t'as une composition de caster, t'as envie d'avoir un resto chaman. C'est pas pour rien que c'est le... le healer actuellement le plus méta sur Shadowlands en mythique plus, parce que le support c'est très lié à ça. Donc t'as un kick, t'as un stun de zone, t'as un route de zone, t'as un ralentissement de zone, t'as un fire. T'as un totem qui a boosté la vitesse de tous tes potes. T'as accès à un toolkit monstrueux. C'est trop fort. T'as un, un support de malade. Tu peux purger les ennemis également. Tu, si tu meurs, tu peux revivre tout seul. Est-ce qu'il faut en dire plus Je ne pense pas. T'as vraiment beaucoup, beaucoup d'outils de support en resto-chaman et t'as très envie d'avoir un resto-chaman avec toi. En termes de mobilité... Alors c'est pas excellent, euh, forme de loup ça peut paraître bien, mais c'est pas si bien que ça en vrai. Ça te file 30% de vitesse de plus, mais tu peux pas être réduit en dessous de 100%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, bon ça t'apporte pas grand chose de plus, cependant t'as quand même accès à la grâce du Marcheur des Esprits, qui te permet de caster en te déplaçant sur cooldown, euh, c'est quand même vraiment pas mal, mine de rien c'est quand même un excellent CD. Donc ça compense beaucoup ces problèmes de mobilité, surtout en raid, où t'as pas tout le temps besoin de te déplacer, tu peux l'utiliser à des moments opportun qui t'arrange bien et du coup tu vas continuer à pouvoir soigner tes potes tout en te déplaçant ça c'est vraiment vraiment très fort et au final le fait d'avoir ton goût ça va quand même t'aider tu vas quand même avoir un petit boost de mobilité tu peux avoir le boost de mobilité au niveau du totem et sinon tu vas mettre quelques instants tu peux mettre tes remous etc le temps d'économiser les gcd donc tu peux apprendre à avoir un gameplay qui te permet de gérer le fait que tu as peu de mobilité et que tu es quand même objet de cast donc tu n'as pas une énorme mobilité mais ça peut se gérer quoi et tu peux pas être en dessous de 100% avec la fin de loup et ça c'est plutôt pas mal. Comme par exemple sur des fights comme Denatrius, où ça sert quand même plutôt bien. En termes de DPS, j'ai mis 3 sur 5. Honnêtement, il pourrait même monter à 4 sur 5. Les explosions. Alors, il a pas de DPS de zone. Quasi. Voilà, ça dit pas en zone. Mais alors, les explosions de lave mon pote. Les explosions de lave sur Shadowlands. Il est capable de te mettre 5K5K. 5K. Ça part comme ça, boum, il met un 10k instant. Ça fait extrêmement mal. Le resto-chaman, il met des explosions de lave, ça envoie des roquettes, Ce sont des patates, Ce sont des dps mono-cibles, il est insane. Tiens, d'ailleurs, on va regarder. Alors, ça, oui, ok, ça vaut pas le palin il, hein, mais le palin il y a un problème sur cette classe en DPS mono, mais... Chaman, ok, Chaman, restauration, en DPS, hein, uniquement en DPS. Alors, ça demande que tu il par, hein. mais 2 K6 sur Uriel en mythique, 3 K6 sur Altimor, 2K4 sur Hungering Destroyer 2K2 sur l'artificier on est quand même sur des chiffres vraiment conséquents d'ailleurs on va se mettre en héroïque là où on est sûr que les mecs ils auront du le temps de DPS, sur Hurlel par exemple, en héroïque on est sur ouais du 3K DPS, c'est vraiment très correct, 3K DPS c'est vraiment pas mal d'autant plus que bah tu peux le baser sur les procs etc, et grosso modo tu vas avoir des gros chiffres sur tes explosions de lave et le shaman il est capable de vraiment DPS fort beaucoup plus fort que ce à quoi je m'attendais à la base sur, euh, sur le Shaman Hill, euh, sur son DPS sur Shadowlands. En termes de mythique plus, bah c'est healer le plus méta à l'heure actuelle, alors encore une fois, tu peux jouer n'importe quel healer, mais Resto Chaman est énormément demandé, notamment parce que désormais on peut plus avoir les tambours, enfin si on peut, mais ils donnent tellement peu de hâte que tu as envie d'avoir une vraie BL, donc tu veux un mage, un chaman ou un chasseur, bon généralement, mage et chasseur sont très forts, donc tu en as quand même dans ton groupe, mais tu as quand même potentiellement envie d'avoir un chaman si tu n'en as pas, par exemple tu as une compo à base de moine, drudeki, des très très bonnes classes, bah euh, t'as pas de BL et le fait d'avoir un chaman ça a vraiment compensé ça Et ça aide énormément le fait d'avoir un chaman dans le groupe à ce niveau là T'as également un cut Comme je te dis euh, t'as des compos, t'as beaucoup de cuts à faire Et t'as pas mal de compos de caster Donc t'es bien content d'avoir un cut Et grosso modo bah il fait un vrai soin Il a des gros soins, il a des gros cooldowns, il se débrouille bien Il est fort simplement, il est capable d'apporter la différence en tyrannique En DPS cible avec quelques explosions de lave C'est un très bon choix Avoir un chaman avec soi c'est plutôt cool en termes de PVP, il est dans le top 3 avec le prêtre discipline, le paladin, le paladin sacré et du coup, lui, il est dans le top 3 des meilleurs heal actuellement sur Shadowlands en PVP. Donc il est vraiment pas à sous-estimer, tu peux avoir un morph infini, juste avec le talent d'honneur, tu n'as plus de cooldown sur ta grenouille. Du coup, tu peux spammer les grenouilles exactement comme un mage spam son mouton. C'est trop fort, c'est sur la même école que le mouton, du coup c'est sur la même école que la l'assommé. C'est à dire que du coup, tu as plein d'ouvertures de compositions. Tu peux jouer avec un démoniste, tu peux jouer avec un voleur, tu peux jouer avec... Des trucs qui vont, dans tous les cas, t'apporter des contrôles sur l'autre école, qui vont t'apporter des firs et compagnie. Le chaman est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment très complet. Il va avec quasiment toutes les compositions. Ça va avec du guerrier, ça va avec du déca, ça va avec du mage, ça va avec... Bon, mage un peu moins, mais ça va avec du démoniste, ça va avec... Du moine. Ça va avec tellement de classe. Ça va dans plein de compos. Le chaman de resto est le healer le plus polyvalent en PVP sur Shadowlands. Rien que parce que, bah simplement, quand il soigne, il soigne vraiment. Et en plus, en PVP, il a un truc très intéressant. C'est la purge. Le fait de pouvoir débuffer les ennemis, c'est excellent. C'est très fort. Tu peux retirer la combustion du mage, Tu peux retirer le burst du démoniste. Tu peux retirer 30 millions de choses. Tu peux retirer les shields du prêtre. Tu peux même retirer les hots du druide. Donc, en fait, tu vas pouvoir assister ton pote... Qui ne peut pas dispel, et c'est le cas quand même de beaucoup de classe, le voleur, le moine, le guerrier, etc. Et tu vas pouvoir assister en permanence ton pote à dispel, et ça va mettre une pression monstrueuse sur les ennemis. En plus, tu as des talons qui te permettent que quand tu dispel tu vas faire des dégâts. Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment très complet. Par contre, quand tu montes à un niveau, ça devient plus dur, parce que les joueurs en face, ils vont détruire instantanément tes totems. Le totem de Gleb, il arrive, il meurt. Le totem de Sism, il arrive, il meurt. Donc, c'est vraiment pas évident, parce que du coup, euh, voilà, il, tu, les joueurs ont juste à faire un clic pour péter ton totem, dans la plupart des cas, donc c'est pas forcément si facile que ça. D'ailleurs, j'ai oublié en support, en support, en Mythic+, etc., il y a également Rocky, le gros totem, le gros élémentaire, qui est également un très gros CD. Donc C'est vraiment fort en Mythic+. Hein. Donc ça, je peux également le mettre en arène, ça peut te permettre de soak des météores, prendre moins cher, etc. Dessus. Donc euh, réduire un petit peu les dégâts des sorts qui font moins mal quand ça tape en zone, comme le météore du mâche-feu. Et bah c'est juste ultra polyvalent, il fonctionne avec plein de compositions, il est bien adapté, il a également le kick toutes les 12 secondes. Donc contre les casters, tu pètes un câble, c'est relou quand que caster avec un chamanil en face qui te kick en permanence, c'est vraiment un très très bon healer. Après, il a ses défauts, il reste assez fragile, sur une mage, etc., c'est pas facile à gérer, mais il est également un WoW, il a, il a décédé, il est capable quand même de bien tenir. Il se fait un peu surclasser actuellement par le paladin heal, parce qu'il a pas décédé aussi puissant instantané, il est quand même un peu souvent obligé de cast, mais il est quand même très complet, et il a plein de possibilités, donc c'est vraiment un très bon healer en PVP sur Shadowlands. Donc voilà, actuellement, il brille, il brille bien le shaman, euh, il se fait plaisir, en raid il est fort, en mythique plus il est fort, en pvp il est carrément viable, c'est un très bon healer, c'est très kiffant à jouer, tu vas faire des bons dégâts mono tu t'as des énormes soins, tu arrives sur une personne, tu la soignes, ça va vraiment remonter, bam, d'un coup c'est HP, c'est un excellent soigneur. t'as plein d'outils, tu peux dispel les ennemis, tu peux machin, tu peux kick, c'est ultra compliqué comme classe, et tu vas vraiment te faire plaisir, en plus t'as une BL et le bruit de la BL du shaman, il est juste c'est le vrai cri de guerre, quoi! C'est pas! T'y arrives! Il y a rien de mieux que le cri, le cri de guerre de la BL du Shaman. Et rien que pour cette raison, je vous shamanise. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo sur les healers à Shadowlands. Donc, n'hésite pas déjà à me dire qu'est-ce que t'en as pensé. Est-ce que ça t'a été utile? Parce que ça m'a demandé quand même pas mal de temps de préparer ces petits documents et tout. Donc, euh, savoir, voilà, un petit peu ton, ton retour, ton avis, mettre un gros pouce bleu si t'as apprécié la vidéo. Et me dire euh, si t'es hypé. Et est-ce que tu veux les mêler ou est-ce que tu veux les caster en suivant? Sachant que ça sera, il y aura une vidéo caster et une vidéo sur les mêlées. N'hésite pas non plus à partager la vidéo à tes potes, à ta guild, euh, comme ça ils sauront quel healer prendre dans leur compos de raid ou quel healer il ils ont envie d'avoir, ou même simplement si tu as trouvé que c'était utile et que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la partager. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.